Comment oser chanter en public Et Oui, ça c'est une question qui arrive vraiment très souvent et c'est peut-être une problématique que tu rencontres. Apprendre à chanter, c'est sympa et tout, mais ensuite comment on fait pour oser franchir le pas et chanter devant un public Alors déjà, je me présente. Je suis Antoine, je suis coach vocal. Je partage sur cette chaîne des conseils, des tutos, des astuces très régulièrement pour t'aider bien chanter. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Clique bien sur la petite cloche de manière à recevoir les notifications, notamment à chaque fois que je suis en direct. Car maintenant, on peut être en direct sur YouTube. ça te permettra de me poser tes questions via le chat et à moi eh d'y répondre avec grand plaisir. Alors, pour euh, chanter en public, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très naturel. Tu vas te retrouver comme ça devant tout le monde. Tout le monde va te regarder et euh, tu te retrouves un petit peu en situation de jugement où là tout le monde m'observe, tout le monde me regarde. En fait, ce n'est pas vraiment ça qui se passe parce qu'au contraire, quand tu te vas te retrouver devant les gens, euh, beaucoup de personnes vont avoir de l'admiration pour toi parce qu'eux-mêmes n'oseraient pas se présenter comme ça en public. Et même s'ils ne te le montrent pas, ils vont avoir au fond d'eux énormément d'admiration pour ton courage d'oser le faire. Donc, il faut bien que tu aies conscience de cela, que les gens qui te regardent, ne sont pas tous en train de te juger, de dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, qu'est-ce qu'il a celui-là, pourquoi là euh, il se met devant nous, il ferait mieux de rentrer chez lui. Non, au contraire, euh, les gens vont avoir vraiment une grande part d'admiration en disant oh, Eh ben moi j'oserais pas le faire, bah, bravo franchement, euh, c'est courageux de, de sa part de le faire. Alors, chanter en public, pourquoi aussi Parce que bah, c'est du partage tout simplement. Si tu restes chez toi toujours à faire tes chansons, c'est sympa. Mais l'idée de la musique, c'est de pouvoir la partager. Hein. C'est vraiment, vraiment lié à ça, la musique. Et donc, bah, quoi de mieux que de chanter en public pour partager la musique, ça c'est vrai. Alors, la première chose que je vais te demander de faire, si tu n'oses pas encore chanter en public, ça va être de prendre date. Prendre date, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas ouvrir ton agenda et fais-le maintenant, vraiment, je t'invite à le faire. Ouvre l'application calendrier sur ton téléphone ou prends ton, ton agenda, ton calendrier sous les yeux. Et fixe-toi une date. Alors peut-être que ça peut être pour le mariage d'une amie, peut-être que ça peut être pour un anniversaire, pour la fête des pères, peut-être que ça peut être pour la fête de la musique, pour le téléthon, une manifestation, celle qui te tient à cœur. Mais pose une date, d'accord À partir du moment où tu vas avoir posé la date, ça, ça ne fait pas trop peur. À partir du moment où tu l'auras fait, eh bien, ça va mettre ton cerveau en mode solution qui va se dire, bon, ok, j'ai pris rendez-vous, donc maintenant, il faut que je m'organise. Tu vas avoir un laps de temps, tu vas avoir besoin de travailler ta chanson, peut-être de la choisir, de travailler ta voix, mais tu sais que tu as une échéance. Et ça, c'est vraiment très important parce que si tu ne te fixes pas comme ça un objectif, tu vas toujours repousser, repousser et tu seras juste à te dire oh, je n'ose pas chanter en public. Alors que là, tu vas changer de mode, tu vas dire ok, je dois chanter en public à telle date, j'ai un peu peur, mais ok, je, il faut que je trouve une solution pour gérer ça. Et c'est déjà plus la même chose. Tu vas voir que tu auras déjà franchi une étape. Ça aura fait un switch dans ton cerveau. Alors, je voudrais te donner encore... Deux autres conseils très importants pour pouvoir gérer cela. Juste avant, n'hésite pas à partager vraiment cette vidéo à tes amis. Si tu sais qu'ils ont peur de chanter en public, ils n'osent pas chanter devant toi par exemple parce que justement euh, ils, ils, ils, pas, ils préfèrent chanter tout seul, eh partage-leur cette vidéo, ça va vraiment les, les aider. Alors, euh, il faut que tu comprennes bien quelque chose et euh, un collègue coach vocal euh, dit ça aux artistes qui l'accompagnent, c'est que quand tu chantes, euh, ta chanson chez toi, ou quand tu chantes ta chanson devant 50 personnes, ou quand tu chantes ta chanson dans un stade de 30 000 personnes, c'est toujours la même chanson, d'accord C'est les mêmes notes, donc ce sont les mêmes difficultés ou les mêmes facilités. Si c'est une chanson que tu maîtrises, tu la maîtrises devant une personne qui est 200 ou 300 personnes ou 10 000 personnes, c'est pareil, c'est toujours la même chanson. Pour ta voix, elle n'est pas plus compliquée, tu restes la même personne et euh, ça sera aussi facile à faire. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une compétition sportive où euh, si toi, tu as ton propre record de course à pied, par exemple, quand tu vas arriver à la compétition, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Peut-être que tes, tes concurrents, eux, euh, ont un record personnel qui est plus rapide que le tien et là, du coup, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Alors que... Quand tu chantes, eh bien, tu as cette chance, tu sais ce que tu vas chanter, tu sais exactement ce qui va se passer et c'est la même chanson vraiment. Donc, il n'y a pas plus de difficultés. C'est vrai que la peur euh, nous induit cela, mais c'est les mêmes notes, c'est ce les, les, les, les, les, la même rythmique à faire, c'est vraiment la même chose, je t'assure. Maintenant, tu peux faire un petit exercice euh, de respiration, euh, notamment la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est euh, très euh, courant et qui est utilisé par énormément d'artistes. Alors euh, tout simplement, on ne va pas faire trop long sur cette vidéo, mais je t'invite à taper sur YouTube « cohérence cardiaque » et tu trouveras des petites vidéos euh, qui vont t'expliquer comment on fait ça. C'est tout simplement utiliser sa respiration pour équilibrer les systèmes sympathiques et parasympathiques. Et euh, bah voilà, si jamais tu es trop stressé, ça va te ça va te détendre et si au contraire, tu manques d'énergie, ça va te redynamiser. Donc, c'est vraiment une fonction de rééquilibrage. Donc, tu tapes sur internet cohérence cardiaque et tu trouveras un petit tuto pour faire ça. J'en parle aussi dans mes, <coughs> dans mes formations de gestion du trac. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, tu vas peut-être devoir utiliser un micro quand tu vas chanter en public parce que là, tu as pris là rendez-vous à l'instant dans ton calendrier, mais peut-être que tu vas avoir besoin un petit peu de matériel. Alors pour cela, je t'ai enregistré une vidéo spéciale. Je t'y montre le micro que j'utilise comment le brancher, dans quoi le brancher. Et cette vidéo, eh bien, je peux te l'envoyer euh, gratuitement chez toi si tu le souhaites. Pour cela, tu as juste à cliquer dans la description euh, pour laisser euh, ton prénom, ton adresse mail et tu, reçois, tu recevras le lien d'accès directement chez toi sur ton adresse perso. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao